Quand j'étais au lycée, mon prof m'a dit tu ne deviendras rien dans la vie. Et il n'a pas eu tort. Je suis rien devenu. Il y a des filles, je les vois, mais elles ont des fesses incroyables saison moins un peu non parce que moi j'ai pas été gâté par la nature tiens goûte la, la, la, glace goûte le jaune Le jaune oui. Ah ouais Je <mix> allez, je ce Éclaire bien la lumière, mais là. C'est laisse pas. Tiens la lumière, la là... lumière. Alors, ils passent leur journée à dormir. Ils ne font rien de ce que tu leur demandes. Tu ne les vois qu'aux heures de repas. En fait, la seule différence entre un chat et un ado, c'est que le chat se lave. Un petit message pour tous les rageux. Oh, il y a marqué quoi 1 2 3 Vive l'Algérie. Eh ben ça c'était pour tous les rageux de la vidéo précédente. Peace. Hé hey Greg Ouais <rire> Hein pas, de, apprend, à, de, à, Je ne après, pas, vas-y, on s'appelle. sur la sur Ah, sur la c'est grâce à la Turquie. C'est Istanbul qui m'a rendu beau. Si si. Des beaux cheveux, des belles dents et des beaux vêtements. Modèle 2020. Hey, modèle 2020, 2021, 2022, 2023. Jusqu'à la fin. Je suis rayonnant, je suis splendide grâce à la Turquie. Mm. C'est Istanbul qui m'a rendu rayonnant et splendide avec avec la Splendeur dans mon visage. Et réel, merci hein. la famille. Virtuel. Merci la Turquie, merci Istanbul. C'est bang bang. Abdes -la, la French Connection. Bye. Sur TikTok, tout le monde me dit, on dirait, elle a 12 ans. Ah ouais, ma gueule, c'est ce qu'on va voir, je vais devenir une arnaque. Première étape, je mets tellement de fond de teint que je cache tous mes péchés avec. Ensuite, je fais du contouring parce que je veux perdre 10 kilos, mais c'est bien connu, les stars font pas de sport. En tant qu'influenceuse, je mets aussi du bronzer pour faire genre je suis partie à Dubaï. Et quel meilleur moyen pour devenir une arnaque que mettre le blush de Maëva Guénam. Ensuite, je viens maquiller mes yeux comme si j'allais à mon propre mariage. Alors que de toute ma vie, la seule personne avec qui j'ai été en couple, c'est l'échec scolaire. Bien évidemment, je rajoute des fossiles. Et je fais du contouring sur mon nez Parce que je veux que quand on me croise On se demande si j'arrive à respirer Alors là je mets la dose d'highlighter Je veux qu'on croie que je suis un lampadaire Maintenant que j'ai ébloui tout le monde Je viens grossir mes lèvres Je rajoute mon petit rouge à lèvres liquide Pop pop pop Et voilà le résultat Regardez-moi cette star rise à ma souris Le prochain qui me dit On dirait j'ai 12 ans Je lui casse la gueule J'ai 21 ans ok Tu veux quoi Je viens pourquoi Non je fais pas de câlin Tu veux quoi Coco J'ai coco tu veux des bisous viens. viens. Non je viens pas. Tu Ah non, non, non, non. Non, ça tue. Non. Quoi ça Mon coeur C'est quoi ça Tu fais pas le ramadan Tu fais pas le ramadan Oui. Le ramadan dans tout ça, il est où Dans mon coeur. Dans, dans ton cœur. Oui. Très belle réponse. Tu peux encore fumer. <rire> Les gars d'ailleurs, il y a un truc que j'avais pas remarqué, bébé. Tes pieds wesh et vu que t'es trop petite, du coup tu rentres pas dedans. Ah ouais, pour une fois d'ailleurs, les gars, on mange pas de pâtes. Ouais. D'ailleurs, les gars, devinez la taille Adélia, s'il vous plaît. Essayez de trouver la taille. Travaillez, monsieur Tuche. Non, je travaille pas, je suis pas trop. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous Je suis un rouleau de pâtisserie. Je suis un rouleau de Je suis un rouleau de papier. De Et je viens de me prendre une amende, ils viennent de me la mettre. Je me suis arrêté deux secondes pour aller chercher ma carte bancaire, et je me suis pris une amende. Quand j'ai été correcte, j'ai dit, vous venez de la mettre, vous pouvez pas l'annuler et tout. Elle faisait trop la belle, la meuf. Je suis quand même partie, j'ai dit, allez, bon courage, bon travail. Désolé, elle me dit, je dis, c'est pas grave. Allez, parti. Allez, dans une semaine, je vais retrouver une amende. Oh, J'en peux, ben, je vous jure, je me suis arrêtée deux minutes. Deux minutes en warning, ils m'ont foutu à vélo, ils sont. Je vais, je en fait, on leur paye les vélos, en fait, c'est ça? On leur paye, je leur paye le vélo. Ils viennent, ils foutent des amendes, ils alignent, tu leur payes les vélos, quoi. c'est un truc de ouf. Et le casque, tu payes le vélo, le casque, tu payes tout. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, ça me rend dingue. Allez, une amende de plus. Toutes les semaines, j'ai des amendes ici, tu peux te garer nulle part. De toute manière, ça me rend zinzin. -zin. Mais maman, qu'est-ce que tu fais euh, J'essaye d'attraper les dix camps, hein, qu'est-ce que tu crois Bon dia. Bon dia, Papa Capi. Bon dia. On va faire, il est en train de bien me couper les gars Je sens qu'il doit ressortir très très beau Oh Paris, il est fait, Il de bien me ah. T'es bien. Bien. Bien, oh, bien, oh là t'es bien T'es pas prêt, oh t'es bien. prêt Oh je suis bien, vous regarde ma tête On a dit dirais Vous êtes de quelle nationalité c'est un mon passeport, c'est français. Français Ouais. J'ai jamais vu un Français. <rire> J'ai jamais vu un Français. quoi. jamais <rire> vu Vous, utilisez du PQ, comme tout le monde. Sauf que ma mère est allée en Thaïlande et elle nous a ramené ceci. Alors, je l'ai jamais testé et on va le tester en direct. Déjà, je vais vérifier la puissance. 3, 2, 1. Oh, sa merde Et eh, je vais me déflorer le trou de balle avec ça. Bon, je voulais l'essayer. Je suis plus trop sûr. Bon, vas-y, j'essaye. Je vais vous poser dehors quand même. Ceci est une expérience sociale. Si je meurs, ben, je serai mort. 3, 2, 1. Oh, sa mère Je viens de me carchériser le trou du cul. Du quartier, est-ce que vous faites le ramadan ou pas Tu fais le ramadan Arrêtez de mentir, vous le faites pas ah, D'accord, a pas de souci. tu fais quoi là Oh, ah, ah, c'est quoi ça C'est quoi ça ah, C'est quoi toi tu fais le ramadan ah, C'est quoi ce que t'as dans la main Du coup, euh, tu veux des pâtes à quoi ce soir T'es sérieuse Avant hier c'était des pâtes, hier c'est des pâtes, aujourd'hui c'est des pâtes bah, faut bien les finir non Hier l'entrée c'était le, le pot, le plat c'était le riz et le dessert c'était le riz au lait. La vie de ma mère, à force mon estomac, elle va plus rigoler en fait. La vérité, c'est trop. L'avion, on la mange une fois par mois, c'est comme la paix. Tu la touches une seule fois par mois. Après plus rien. Qu'est-ce que ça fait chier ce coronavirus là au bout d'un moment, tout le monde devient fou ici. 2 mètres de distance carrélo Ha, ha, ha.